à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargame ouais, ouais, ouais. Je suis en compagnie de Tildus et de Mada qui nous viennent aujourd'hui pour un rapport de bataille V9 autour de Warhammer 40 000. Et bien moi je suis venu avec mon armée de l'Adeptus Mechanicus, j'ai laissé mes Imperial Fist au placard aujourd'hui. Et moi je suis venu avec une alliance du coup Eldar et Harlequin. Et bien c'est parti pour le rapport de bataille Bonjour à tous, donc je de retour sur la chaîne Creative Wargame avec cette fois-ci pas mon armée d'Imperial Fist mais euh, ma deuxième armée de l'Adeptus Mechanicus. Cette fois-ci, je suis venu avec un seul bataillon, un bataillon full Mars. Alors, Je voulais mettre plusieurs bataillons, j'adore ça, notamment Lucius ou Agrippina, il y a des choses très sympas à faire. Mais euh, c'est PCVOR maintenant et j'ai besoin de mes PC. Donc j'ai choisi bah, le plus opti, c'est-à-dire Mars, euh, parce qu'évidemment je joue Bellili, le full reroll à 3 pouces. Et les deux quantiques, et surtout le quantique de Mars qui permet d'avancer sans malus et d'avoir plus en force sur les armes lourdes. Et ça c'est vraiment très très fort et je n'arrive plus à m'en passer. Donc voilà, bataillon full Mars. Alors, il faut savoir que le chef de guerre, euh, c'est Belisarius Cole pour avoir le l'aura le, de 3 pouces en plus, donc c'est du full reroll à 9 pouces. J'ai aussi donc 3 autres persos. Alors, j'ai le Manipulus, c'est celui qui permet d'avoir plus 6 en euh, portée des armes s'il ne bouge pas. Euh, j'ai le j'ai Rex, j'arrive jamais à dire son nom, euh, qui me permet d'avoir plus 1 pour toucher sur une unité à 24 pouces. Donc les deux persos, ils sont quand même autant inclus. Et c'est un personnage de Blackstone Fortress, hein, voilà. Et le dernier personnage, alors mon petit chouchou, j'adore c'est une pépite cette figurine, c'est l'inquisiteur côté azan. Donc je l'ai rajouté, il prend pas de slop de QG, c'est pour ça que j'ai 4 QG dans ma liste. Alors il est génial pourquoi Parce qu'il apporte tout ce qui me manque dans ma liste, c'est-à-dire de l'anti-psy et du psy. Je lui ai mis pour un PC le mandat inquisitorial, c'est un stratagème qui permet d'avoir un sort en plus et d'abjurer un sort en plus, donc il pourra lancer 3 sorts et en abjurer 2. Il a châtiment, évidemment. Il en a un, je ne me rappelle plus les noms, euh, qui permet de faire des BM comme le châtiment. Et un autre qui va me permettre de donner sur une unité à 6 pouces, euh, pas 6 pouces, à 18 pouces, je ne sais plus exactement, un, une sauvegarde invulnérable à 5 plus. Donc ça, c'est très sympa. Et euh, deux abjurations, parce qu'en face, il y a beaucoup de psycheurs et j'ai besoin d'abjurer des sorts. Voilà. Et en plus de ça, eh ben, il tape assez fort au cac, et à 6 pouces de lui, il donne son commandement. Donc ça, c'est vraiment top. Et le top du top, eh ben, il a une petite règle spé dont je ne parlerai pas on verra si euh, mon camarade euh, connaît cette petite règle SP qui est propre à côté AZ. Euh, sinon, c'est un bataillon, il me faut 3 euh, unités de troupes, 3 euh, rangées de Breachers, parce que c'est tanky, ça se pose sur la table et, et ça tient la table. Euh, J'en ai deux unités, donc 2-4 ici en rouge avec les électrofusils. Et j'ai une unité, que je teste pour la première fois avec les canons à torsion. Ils coûtaient trop cher avant, il coûte moins cher, je les teste. C'est de la force 8, avec moins 4 décis dommages. Je teste, je pense que ça peut faire le café ensuite j'ai en soutien mes trois nonos, alors j'en joue plus quatre parce qu'ils ont pris énormément en points, ils coûtent 375 points les trois full ratata pour colère de mars notamment deux zonegers full matrice parce qu'en face il bah, n'y a que du volant et alors j'ai pas pu prendre le désintégrateur parce que sinon ça faisait quatre choix de soutien j'ai pris un dunrider parce que dedans je vais mettre une unité de cac parce que c'est de la v9 et j'ai envie de tester le cac avec 10 figurines. 10 figurines que j'aime beaucoup que j'ai pas joué beaucoup ces derniers temps, notamment en V8 hein. c'était plutôt les corpus carrés que je sortais donc on y va avec 10 figurines dans un rider et pour finir 4 balistaries je jouais beaucoup les dragouns, j'adore les dragouns, mais là les balistaries avec le Psychic Weekend en V9 eh ben ça envoie du steak donc je, je suis bien content de les ressortir et eh ben je passe la main à Mada pour la présentation de son armée je suis venu avec une armée Eldar alliée Harlequin donc j'ai un bataillon Eldar avec une patrouille d'Harlequin mon bataillon Eldar, donc avec mon seigneur de guerre qui est juste ici, qui est, le prof... qui est un prophète à pied. J'ai un prophète à moto juste à côté. Mon troisième QG, c'est un autarque. J'ai trois choix de troupes, donc j'ai deux fois cinq rangers, cinq harlequins juste ici. J'ai trois vipers en attaque rapide, enfin, trois fois une viper, histoire de pouvoir me répondre un petit peu sur la map et de pouvoir tirer un peu de partout. J'ai deux, euh, deux night Spinner, pardon, histoire d'avoir quelques tirs sans ligne de vue. Un wave serpent histoire d'avoir quelque chose de résistant et de prendre un petit peu certains objectifs. Euh, j'ai 9 Dark Creeper parce qu'il parce que va falloir bien péter un petit peu de, de véhicules. Ensuite, dans ma patrouille, euh, Arlequin, donc j'ai un Shadow Sir, histoire de pouvoir avoir un peu plus de psy encore, et histoire de pouvoir faire bouger euh, les Skyweavers en phase de psy. 5 troupes, armées avec des caresses et des pistos, shur pistos shuriken. Pardon. Et j'ai 6 Skyweaver, histoire de détruire des véhicules, parce qu'il va y en avoir beaucoup en face. Et c'est parti pour la présentation du scénario. La table de jeu est sponsorisée par Crank Wargame, qui nous a fourni le tapis, et My Scenari, qui nous a fourni les décors. Le scénario qui sera joué aujourd'hui est le scénario numéro 2 du livre des règles de la V9 de Warhammer 40 000, à savoir en première ligne. Dans ce scénario, vous retrouverez les objectifs primaires classiques, à savoir marquer à la fin de votre phase de commandement, sauf celle du premier tour de jeu, du premier round de bataille, 5 points si vous tenez un objectif ou plus. 5 points supplémentaires si vous tenez 2 objectifs ou plus et re 5 points supplémentaires si vous tenez plus d'objectifs que votre adversaire. Ce qui peut potentiellement permettre aux joueurs de marquer 15 points par tour. Néanmoins, le total des objectifs primaires reste capé à 45 points par partie. L'objectif secondaire de ce scénario Territoire Vital va permettre à chaque joueur à la fin de leur phase de commandement, sauf celle du premier round de bataille, de marquer 3 points s'il contrôle l'objectif dans la zone de déploiement de leur adversaire, à savoir l'un ou l'autre de ces deux objectifs, puisque nos joueurs vont se déployer en aube de guerre. Ensuite, ils pourront marquer 2 points par objectif contrôlé si ce sont les objectifs qui ne sont pas dans la zone de déploiement, à savoir ces objectifs-là. Voilà pour l'objectif secondaire propre à la mission. Nos deux joueurs vont devoir choisir eh bien, parmi la liste des objectifs secondaires proposés par le livre de règles et l'objectif que vous avez dans le scénario, trois objectifs secondaires qui leur permettront de mettre maximum 15 points par objectif, soit un total encore une fois de 45 points d'objectifs secondaires dans la partie. On va immédiatement retrouver nos deux joueurs pour savoir quels objectifs secondaires ils ont choisi. Alors, les trois objectifs que j'ai choisis, euh, j'en ai choisi un dans le domaine pas de pitié, pas de répit, qui s'appelle attrition. Euh, L'idée c'est d'avoir 4 points de victoire à la fin du round de bataille si je tue plus d'unités que mon adversaire. J'ai beaucoup moins d'unités que lui, qui sont beaucoup plus tanky, ça devrait passer. Et il a la particularité d'être pouvoir de pouvoir être scoré dès le premier round de bataille. Le deuxième objectif secondaire, et je l'ai pris dans suprématie militaire, il s'appelle sur tous les fronts. Marquez deux points de victoire à la fin de votre tour si vous avez une unité ou plus de votre armée entièrement dans trois quarts de table. Euh, L'idée c'est de faire du contrôle map. Et j'ai même plus de points, trois points à la place, si j'arrive à avoir une unité dans chaque quart de table. Donc vraiment du contrôle map en obligation pour moi. Et le troisième que j'ai choisi, que Tourp a déjà présenté, euh, territoire vital, car c'est encore du contrôle map, je veux me planter sur les objets. Donc au niveau de mes objectifs secondaires, le premier que j'ai pris c'est attrition parce que j'aime bien le principe de kill mort et de marquer des points. Le deuxième objectif que j'ai pris euh, c'est sur tous les fronts, c'est-à-dire que je vais marquer deux points à la fin de mon tour si j'ai une unité euh, dans chaque dans trois quarts de table. Le troisième objectif que j'ai choisi euh, c'est interrogation mentale, ça va me permettre de marquer trois points de victoire à chaque fois que j'effectue euh, une action psychique de charge warp 4. Euh, il suffit juste que je sois que j'ai un personnage donc psyker à 18 pas d'un personnage adverse et que je, je fasse l'action psychique Alors du coup j'ai gagné le, dé, le jet de dés euh, pour savoir qui était l'attaquant qui était le défenseur euh, j'ai choisi d'être le défenseur et j'ai choisi ce côté de table là et je vais vous présenter mon déploiement juste après alors au niveau de mon déploiement j'ai commencé par mettre les 6 Skyweaver en FEP fait. ensuite de gauche à droite donc j'ai posé une Viper à côté d'un Spinner et de qui histoire d'avoir les rerolls une escouade de 5 rangers, euh, l'escouade de 5 troupes arlequins à côté du, du Shadow Seer. une deuxième Viper à l'étage de la ruine, une unité de 5 Avengers histoire de pouvoir avoir des troupes et d'essayer peut-être d'aller chercher des objectifs ensuite au centre de table j'ai une Viper et 5 rangers sur un objectif histoire d'avoir une belle ligne de vue pour essayer de pouvoir tirer sur tout ce que je veux et ensuite sur la droite j'ai mon Farsira Moto que j'ai mis tout à l'étage de la ruine un deuxième spinner et mon wave serpent où j'ai mon seigneur de guerre et les neuf reapers dedans. Et ben moi euh, je suis attaquant, j'ai pas eu le choix vu que j'ai perdu le dé, mais je vais gagner celui d'après pour commencer, j'espère. je euh, vois là mon déploiement. Donc j'ai été obligé de placer les nonos devant, j'ai pas pu les cacher. Il a un stratagème pour déployer trois unités donc de toute façon les reapers vont peut-être tirer dessus. Donc ça sert à rien de, de, de me palucher pendant dix minutes. Je les ai mis devant un peu T indépendant et puis bon s'il les tue j'aurais quand même j'ai tout posé pour qu'il ait tout à portée de tir pour essayer d'encaisser un maximum si jamais j'arrive pas à avoir le t donc j'ai vraiment tout posé en masse bien visible euh, sauf les deux unités de breacher sur les côtés parce que j'aimerais bien les utiliser pour aller faire du control map et qu'il ne les tue pas tout de suite pour le reste toute ma gunline euh, potentiellement pour attirer dès le T1 et essayer d'encaisser le, le, le mieux possible pendant son T1 s'il si, si commence. Et le, le les 10 fulgurites sont dans le Dune Rider, c'est les seules unités qui sont embarquées. Voilà. Allez, c'est le dé de la game, le dé de l'initiative pour savoir qui va commencer. On y va yeah. Ben, sans surprise j'ai choisi de commencer vu que je me suis mis en mode T indépendant Alors je vais commencer la partie du coup avec 9 points de com parce que j'en ai claqué un sur euh, as et deux pour avoir deux très seigneurs de guerre supplémentaires de Engine War donc Psychic Awakening sur mon Manipulus et sur mon Daedolosus et comme c'est le début de la partie de la phase de commandement, où j'ai récupéré un point de com, je commence donc avec 10 points de com. Ok, on y va pour le quantique, donc je vais remplacer le quantique numéro 2, celui qui fait D3 BM au CAC, par le quantique de Mars. J'envoie 2 dés plus 1, moins 1 sur le score grâce à Belisarius. On y va. Donc bah, je vais tout garder tel quel, le 1 pour euh, relancer les tests de morale ratés, et le 2 pour avoir le quantique de Mars qui me permet d'avancer sans malus et d'avoir plus 1 en force aux armes lourdes. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Et eh ben fin de ma phase de mouvement, j'ai tout avancé. J'ai tous mes objectifs, presque 70 points, sont sur le control map. Donc j'ai mis évidemment les balistaris sur le premier objet, j'ai mis les Dunrider sur le deuxième. J'ai avancé les Castellans, j'ai avancé les Oneggers, les Breachers pour être apporté de tout. Profiter au maximum de la bulle de Belisarius qui est à tout est à 9 pouces de Belisarius. Full reroll sur toute une gunline une gun ad mec, ça risque d'être un peu violent. Fin de ma phase de mouvement, début de ma phase de psy, je vais lancer un seul sort avec Coteaz sur les Breachers qui sont juste à côté de lui pour avoir une sauvegarde invulnérable à 5+, donc ça se lance sur du 6, et ça passe. Ok donc phase de tir, bah évidemment les Balistari et euh, les Breachers vont essayer de se faire euh, le Wave Serpent et peut-être commencer à enlever les Reapers qui vont en sortir. Euh, le le L'Honegger ici va aussi tirer sur le Wave Serpent L'idéal ça serait d'enlever le, le Wave Serpent et les Reapers à l'intérieur Et de l'autre côté, tout ça, ça va tirer sur le Night Spinner, sur les Vipers, sur les Persos, sur les Vipers Donc toute cette gunline va essayer de cleaner un petit peu tout ce qui se passe à droite Donc on y va, je vais commencer à tirer avec l'Honegger Matrice sur euh, le Wave Serpent là-bas Donc moi j'ai claqué deux points de commandement, histoire de pouvoir le mettre en moins un pour être touché et eh ben c'est parti. Je vais commencer par la lourde 1. Alors évidemment j'ai plus 1 pour toucher les véhicules, donc je touche à 2 plus qui est volant pardon, avec la règle vol, et j'ai Belisarius qui permet de faire du full reroll, Donc ça sera 2 plus full riroll. Que as plus 1 moins 1. Donc plus 1 moins 1. Donc ça fait du 3 plus full reroll. On commence par la lourde 1. Donc ça passe. On est sur de la force de 7 qui passe à 8 vu que je suis sous le quantique de Mars, donc du, du 3 plus. Ça passe pas. Ça c'est réglé, ensuite je passe à l'autocanon, donc l'autocanon c'est 4 tirs Donc euh, le 2 plus 1 repasse pas, je recommence, tout passe On est sur de la force de 7 qui passe à 8, on est encore sur du 3 plus Et bien ça fait 3 APA apa 1, 2 dégâts Donc sur du 4 plus Ensuite on passe aux 5 tirs de Gatling, donc euh, tout passe c'est du force de 6 qui passe à 7, on est encore sur du 3. Plus. Sur, du sur du 4. C'est sur du 4, c'est rendu 7. Hein. Ouais, sur du 4. Et ben ça fait Une. 3 sauvegardes. Non sur du non, 4. 4. Une seule. Une seule. Ah oui, pardon. Quelle horreur. Et à combien euh, Père moins 2. Un seul dégât. D'accord. Donc il prend un dégât. Bon, et bah ben c'était pas terrible pour un échauffement. Donc le Dune Rider avec ses mitrailleuses va tirer sur les rangers. Donc il a réussi à blesser 3 rangers avec son tank. Euh, il a réussi à faire qu'un seul mort Et eh ben les Breachers canon torsion Qui tirent à 24 donc euh, avec 6 pouces en plus à 30 euh, J'en ai deux qui vont tirer sur la Viper là bas Pour essayer de la one bah, shot on sait jamais Ce décor là est une zone industrielle Donc le décor que vous avez là Et qui a la règle euh, particulière qui est le couvert dense À savoir euh, si L'unité attaquante donc les Breachers tirent dans une unité Et que leur ligne de vue passe à travers Ce décor ils auront moins un pour toucher, de ce fait il a moins un pour toucher la Viper puisqu'effectivement il passe à travers le décor industriel. Et les deux autres vont tirer sur les Rangers, les seules unités qui sont à portée et visibles. Alors les deux Breachers avec les canons, attention, j'ai réussi à enlever 4 PV sur la Viper et les deux autres ont fait one shot et ont tué chacun un Ranger. Donc les Breachers de droite avec leurs canons l'électrofusil lourd, il y en a deux qui vont tirer sur la Viper à qui reste 2 PV. Et le deuxième, les deux autres vont tirer sur le Night Spinner qui se trouve là-bas, à droite. Donc euh, les Breachers qui ont tiré sur la Viper ne lui ont enlevé qu'un seul PV, et même avec un point de com pour relancer le dé, j'ai fait qu'un seul dégât, donc elle est toujours là. Et les deux autres n'ont absolument rien fait sur le Night Spinner. Alors Lonegger va tirer avec toutes ses armes sur euh, le Night Spinner là-bas. Alors, pas mal le j'ai enlevé 7 PV sur le Night Spinner, donc il sera en profil régressif, ça c'est pas mal. Alors on y va avec les nonos je les fixe et je fais colère de Mars, il faut qui que je balaye, qui me coûte 3 PC. Donc tu étais à 9, avec ta reroll, tu passes à 6 Je passe à 6. Okay. Alors du coup, le Nono de droite va tout tirer sur le Night Spinner. à qui il reste 5 PV Le deuxième Nono va tirer avec une seule arme, donc 6 tirs sur les deux Rangers, et les deux autres nas armes pour 12 tirs sur la viper de droite. OK. Le troisième nono va tirer avec une arme sur la viper pour essayer de finir et les deux autres armes sur les rangers. OK, sachant que sur les rangers tu as -1 pour hit, N'oublie pas. Donc c'est okay. parti. Alors les nono euh, 4 plus pour toucher Full Reroll il faut savoir que sur des 6 je ferai une touche supplémentaire grâce au Trait de Seigneur de Guerre du Manipulus Full Reroll grâce à Belisarius portée de 6 pouces en plus grâce au Manipulus et blessure mortelle sur du 6 grâce au stratagème Colère de Mars C'est parti, sur le, sur le Spinner Sur le Night Spinner, on y va 4 plus Full Reroll sur des 6 ça fait une touche supplémentaire donc je rajoute hop deux autres dés, 4+, plus, 4+, plus, tout ça, ça passe, ça passe. Et ici, tout ça, ça passe, ça passe, et ça passe. les 6 pour blesses qui font de la mortelle. Ouais. Et maintenant, on y va. Donc, c'est de la force de 6 qui passe à 7 hein, grâce au quantique de Mars. 7 sur, sur 7 4. sur du 4+. Plus et des 6, et des blessures mortelles. Donc, je fais une seule blessure mortelle. Et donc, 5 sauvegardes. Pardon, hop. 6 sauvegardes à moins, 1, à moins 2, pardon. Donc une blessure mortelle, tac, et 6 sauvegardes à moins 2 Oh c'est cochon et Du coup il y en a 2 qui ne sont pas tankés. Plus la mortelle, tu lui enlèves 3 pv Oh il en reste 2 Donc celui-là va tirer 6 coups sur les rangers Qu'on va faire d'abord Donc deux, là t'as moins 1 pour hits 5, 6 5 full reroll Voilà, 5 plus full reroll, voilà, donc j'appasse 3 une, une touche, touche supplémentaire Rien ouais, du tout Et là on est il sur du 2 plus 4 sauvegardes à moins 2 avec une blessure mortelle Bon, à moins 2, ils sont morts. Alors là c'est les 12 tirs du nono sur la Viper. On y va, à 4, ah full reroll, bah oui. un seul 6 pour une seule de... touche supplémentaire. Ouais. Euh, ça, ça passe. Ça, ça passe. Ça, ça passe. Ici. Rien. Et même pas de 6. On est sur de la force de 7, en du 6. On est donc sur du 3. Plus. Donc ça fait hop hop, même pas de blessure mortelle. Donc ça fait 5 sauvegardes. Moins deux. à moins 2 Et donc il lui reste 1 euh, PV. Ouais. Et le dernier Nono. Donc on y va. J'ai dit 6 sur celle à qui la Viper est, qui reste un seul PV. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Donc ça fait une touche supplémentaire. Ça, ça touche. Rôle de Mars. Là, ça c'est bien. Et maintenant on est sur de la force de 7. Donc on est sur du 3. Je fais une blessure mortelle. Ça suffit. C'est suffisant. Est-ce qu'elle explose Did it explose non. Maintenant les 12 tirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les rangers. Là t'as 1. Donc pas. 6, tac. Donc le 5 passe, le 5 passe. On relance tout ça en essayant de faire des 6. Je refais encore un 6 qui me donne une touche. 1, un 5, 1, 5, 1, 5. Ça va faire le café. Sur du 2. Sur du 2. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sauvegarde à moins 2. Il n'y a pas eu de 6 pour les mortels par exemple. Et t'as pas sur euh, le 4 5 6. Pour finir, donc une baliste arrive va tirer sur la Viper là-bas qui reste un seul PV. Et les trois autres vont tout tirer sur le Night Spinner qui est à côté. Alors maintenant les balistes arrivent, je vais claquer deux points de com. Un pour avoir le plus 2 pour toucher. Et un pour avoir le plus 1 pour blesser. Une va tirer sur la Viper là-bas qui reste un seul PV. Et les trois autres vont tirer sur le Night Spinner à côté à qui il reste 5 PV. Ou 3 PV pardon. J'en avais 6, il ne oui. me reste plus que 4. Donc euh, tranquille, j'ai réussi à fumer les Vipers et le Night Spinner avec les balistari. Et les deux ont explosé. Et les deux ont explosé en faisant encore des petites BM. C'était pas ouf. Alors, les, tous les Breachers vont tirer sur le Night Spinner. J'abandonne ouais. le Wave Serpent, je n'y arriverai pas. Donc on est sur du 4 plus. Hop Et eh ben c'est joli. Ça me plaît. Je prends. On est sur de la force de 6 qui passe à 7 sur l'endu 7. On est donc sur du 4 plus 1. Et ça fait donc 2 deux. Deux sauvegardes à moins 2. Et il y a une ligne qui passe. Décis damage comme ouais, ça. Ouais, j'aurais voulu avoir fort. ouais. 5. C'était oui. pas mal le coup de la gamelle là, contre le décor. Ouais, tam, tam, ça, revient, ça, ouais ça, ça me rappelle de mon souvenir de lycée ça. 5 euh, damage ça. sur le châssis. Alors en termes de létalité, hein, c'est un bon petit tour. Hein. J'ai enlevé quatre unités donc pour l'attrition c'est très bien. Là où je m'en veux un petit peu, c'est que mon déploiement et mon mouvement ont pas été terribles dans le sens où il y avait quand même les Reapers dans le Wave Serpent. J'aurais peut-être dû faire les blessures mortelles au Castellan sur le Wave pour essayer d'enlever les Reapers. Il y a une grosse menace là-bas. Néanmoins il ne lui reste que ça et les Night Spinner et les un night spinner et les skyweavers pour m'embêter t... à son T1. Ça peut le faire, je peux tanker. Et par contre en termes de contrôle MAP, je commence mais je ne score rien car la plupart des points à gagner se feront au début de mon deuxième tour. Donc début de mon tour 1, je regagne un CP du coup à ma phase de commandement donc je remonte à 8. Euh, au niveau de mes déplacements, pour le moment il m'a enlevé quand même pas mal de choses. Je vais essayer de trouver des lignes de vue histoire de, de lui enlever un petit peu quelques unités. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc Fin de ma phase de mouvement, euh, j'ai fait décharger les reapers juste ici, histoire qu'ils aient une belle ligne de vue sur les balisteries euh, Mon seigneur de guerre prophète a déchargé aussi J'ai redéplacé un tout petit peu mon spinner, histoire que les castellans là-bas ne les voient pas, ne le voient pas euh, J'ai fait advance mon wave serpent, histoire de contester l'objectif J'ai déplacé sur la gauche ma viper, histoire de contester l'autre objectif Et j'ai terminé par planquer mon autarque, histoire qu'il ne soit plus ciblable donc début de ma phase de psy, euh, mon Prophète Seigneur de Guerre va lancer Guide sur les Dark Reapers Donc c'est sur du 7 Ça passe Donc je pourrais reroll toutes les, tous les jets pour toucher au tir euh, Je vais lancer Chance sur les Reapers, histoire de leur mettre un au Pain à 5 C'est sur du 7 aussi, ça passe Ensuite mon deuxième euh, farcir à moto qui est juste ici euh, Va lancer Fatalité sur les Balistari juste ici Histoire de pouvoir reroll pour blesser Donc c'est sur du 7 Ça passe et, et passe je tout. vais lancer Exécuteur sur E euh, qui va me permettre de faire D3-BM si je fais un mort, je refais D3 mais du coup ça fera pas, je pourrais pas les tuer de toute façon ça passe et du coup D3-BM et c'est un 3 C'est un 3 sur le D donc, ou un C'est un, un 6 donc 3-BM Est-ce qu'il y a un rapport avec les choco ou pas <rire> J'adore Donc début de phase de tir, j'ai mes Reapers qui vont tirer sur les balistari là. Donc j'ai 8 tirs de lance-missile Reaper déjà. Sur 3 plus reroll. C'est pas trop mal. Euh, force 8 en du 5, 6 c'est. 3 plus en du 6. Donc c'est sur du 3 plus reroll. Et heureusement. C'est pas très beau 2, 4, 5, s'il te plaît, PA-2. PA-2, donc je prends mon invulnérable. Hein. Donc je suis à 6, 5. 5 sauvegardes à 6. C'était pas cassé ça. Bon, c'est raté, c'est raté. C'est raté. raté, donc 5. Et c'est 3 par 3 les PV, s'il le plaît. Ouïe Ça ouïe ouïe ouïe tout, tout, Oh la vache. Alors, combien tu m'en as fait 5 3, il meurt. Donc, donc, 3, 1, 1 2, 3, 3 4, 4, 5. 4. 5. Oh, attention, ça explose en plus. Ça hein. explose Ah oui, ça explose. Ah oui, ça, ça explose hein. Un par un, du coup. Ouais, euh, le premier... Parce que, en fait, du coup, non. Parce que, du coup, il y a eux qui sont impactés, il y a lui qui est impacté par Alors, là, c'est bon. Alors, le deuxième qui était la chute de la droite vers la gauche. Non, et le troisième... Ben, non, ouais. il n'y a okay. que toi qui fait exploser. Euh, et du coup, donc il y a Lexark qui a 2d6 tirs qui sont aussi pardon sur l'historie. Sur oh, ça, c'était prévu, là. Hein. Ça fait c'est tirs. 3 plus rirole. Toujours. Et après, 5 plus Rirol. Et tout touche. Pff, force de 4, là. Force de 5. C'est 5 plus bah, C'est propre. C'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop, mais qu'est-ce que c'est C'est beau, c'est beau, c'est beau Ouuuh oui, ah, Aïe aïe aïe aïe aïe y 8 9 a y a y a y a y combien y a un a y a 1 ou moins a moins a y a y a y a y a moins a y a y a y a C'est moins moins 2. Oh le gars, il veut pas jeter les dés. Ah Les dés de l'amour là. C'est magnifique Ce qu'il explose Ça va tuer des breachers Oui Allez des trois sur les breachers Un breacher, un breacher ah. Deux PEF sur les breachers, donc je vais enlever sur, sur, sur lui là. Donc lui, il reste plus que un ici et lui. Donc les Reapers ont lavé l'unité de Balistari et j'ai utilisé un point de commandement pour faire, pour faire utiliser Fire and Fade et les recacher dans la ruine. Il me reste 7 points de commandement. Donc ma viper qui est juste ici va tirer sur le perso qui est devenu tout seul maintenant. Euh, et du coup, il n'y a plus personne qui peut le protéger, il est du coup ciblable. Donc, je rappelle qu'en V9, la règle euh, qui protège les personnages vous oblige à être à minimum 3 pouces d'une figurine qui a le mot-clé véhicule ou monstre, ou alors d'une unité qui possède au moins 3 socles, 3 figurines. Donc, euh, c'est plus le cas pour notre ami qui est ici, il va donc prendre la foudre. C'est parti. Donc, j'ai un tir sur du 3 plus reroll, ça touche. Euh, force 8, ça va ouais. sur du 3 reroll. J'ai enduit 4 hein, c'était ah, bon. Bah du coup c'était bon. Ouais. Okay. Donc paye moins 4 s'il te plaît. J'ai mon, mon... abus. Est-ce qu'il a... Il a une abus à 5 Allez. <rire> Alors, 5 de Tidus. Alors je découvre... Je... je peux parler ou pas là mais, mais bien sûr. J'ai <rire> envie, envie de parler, j'ai envie de parler. Je veux m'exprimer. <rire> Donc je viens de découvrir la V9 avec le sniping de perso, mais... J'ai une sauvegarde invulnérable à 5+, que je ne vais pas rater. Et que je ne rate pas. C'est dingue. <rire> Ça c'est quoi C'est Game bonhomme ça, ça. C'est du Wargame war Dom ça <rire> Donc j'ai le wave serpent qui va tirer du coup sur le personnage qui n'a pas été blessé au final. Avec euh, les canons shuriken et avec ses catapultes shurikens il va viser les breachers. Alors du coup fin de ma phase de tir, euh, j'ai le wave qui a tiré tout, donc, le, tout le canon shuriken sur le personnage et qui a pas fait grand chose. Mais il est où Qui <rire> bon. vient Et qui a tiré les catachus sur les breachers et qui n'a rien fait du tout. Et par contre j'ai le spinner qui s'est déchaîné sur le personnage et qui l'a complètement détruit. Ah, c'est ça. Euh, du coup au niveau de... Donc fin de mon tour, au niveau de mon scoring, euh, au niveau des secondaires, je devais être dans trois quarts de table, j'y suis pas. Euh, J'avais pris attrition, je pense que de toute façon c'est raté vu la létalité de mon adversaire. Donc fin de mon tour, tout le monde est en cohésion, j'ai pas de test de morale à faire. Et Bah ben, moi du coup je mets mes quatre points d'attrition et puis c'est tout. Début du tour 2 de Tildus, euh, il a mis 4 points sur son premier tour, il est donc à 4. Euh, il va marquer 5 points d'objectif primaire puisqu'il contrôle un objectif. Mmh. Et ensuite, euh, il va regagner 1 point de commandement, il est donc à 4, il passe à 5. Et maintenant, il va commencer euh, sa phase de mouvement, on le retrouve après. Alors les quantiques, j'ai envoyé 2 dés, donc j'ai pris celui qui permet de relancer les 1 en phase de cac pour toucher. Et celui de Mars qui me permet d'avoir plus 1 pour, euh, en force sur les armes lourdes, et qui me permet de me déplacer sans malus. J'ai sorti les fulgurites pour aller essayer de, je vais la défoncer la Viper, me poser récupérer une invue 3 sur les euh, Fulgurites. J'ai avancé le, mon petit Dunrider pour peut-être aller chercher l'objet dans son camp plus tard. J'ai avancé mes Breachers qui vont être sacrifiés parce qu'il va sûrement euh, les tirer avec les Reapers, mais au moins ils vont l'obliger à tirer dessus et l'empêcher de scorer peut-être le, le point d'objet. Et puis j'ai placé tout le reste pour essayer de tirer sur le Night Spinner, sur le Wave Serpent et sur la Viper. C'est parti En phase psy, je lance toujours un seul sort pour avoir ici euh, la sauvegarde invulnérable sur les Breachers ici à 5+. plus. Sur du 6, ça passe. Alors je commence la phase de tir, les deux nonos qui sont fixés, qui ne voient rien d'autre, et de toute façon ça m'arrange, vont tirer sur le Wave Serpent et je vais activer le Cantique de Mars pour faire des blessures mortelles. Et grâce au Trait Seigneur de Guerre de ce petit perso, je vais avoir du daka sur du 6. Et je one-shot le Wave comme un bonhomme. Comme un homme. Alors Mada, je vais faire dans la délicatesse. Les breachers, les breachers, le Neger, le nager vont tous tirer sur le Night Spinner. On va faire les choses correctement. Et je claque 2 CP pour le mettre à moins 1. Logique. Et ben comme prévu, j'ai explosé, vaporisé, il ne reste plus rien du Night Spinner. Et maintenant, on va passer en phase de CAC. Et en plus de ça, rigolo comme tout, il a explosé. Il a enlevé 3 PV à son seigneur de guerre et il a même réussi à euh, tuer un de ses Reapers. Maintenant, nous passons à la phase de cac avec les fulgurites sur la Viper. On y va, charge auto. Pas de souci. Alors fin de ma phase de charge, début de ma phase de cac euh, J'ai une petite règle sympa avec les fulgurites J'envoie autant de dés qu'être figurine, Sauf que là il en a qu'une Et sur chaque 6 c'est une blessure mortelle Donc sur les hordes c'est très bien, sur un véhicule c'est pas top Et je fais un 6, c'est cadeau Donc une petite blessure mortelle Et maintenant on va faire euh, les attaques Alors je vais envoyer 20 dés J'aurai une force de 5 avec une perte de moins 2 de D3 blessures et sur des 6 pour blesser ça fera du D3 blessure mortelle Et je relance les 1 au cac Parce que c'est mon quantique 5 plus, faut que je fasse des 6 par contre. Ça me va. Oh là c'est joli. Donc je fais hop 5-6. C'est des blessures mortelles, les 6 Ouais, c'est des... du D3 blessures mortelle en plus. Donc c'est bon. Est-ce bon. Est qu'il explose euh, T'en as fait que 4 Non, il en a fait 5. 5. Non, 5, 5, 5. il fait 5. Qui pète Il pète pas. C'est celui-là qui devait péter. La seule qui n'explose pas, c'est pas la bonne. Alors, c'est ça qui est top, les fulgurites ont une petite règle qui est géniale, c'est qu'à partir du moment où je détruis une unité au corps à corps, ils récupèrent une sauvegarde vulnérable de 3+, pour le reste de la bataille. Donc là, j'ai un nouveau plot sur la table qui peut tanker correctement. Ok, donc euh, je récupère 2 points de plus, hein, car je contrôle 3 quarts de table, c'était l'une des missions que j'avais choisies. Pour le reste, on verra à la fin de ma phase de commandement du troisième tour. Donc à la fin du T2, je suis à 11 points, et Mada... Donc début de mon T2, je récupère un point de commandement, je remonte à 6. Euh, grosso modo, je vais me déplacer histoire d'essayer de prendre quelques objectifs et de faire quelques morts. Et surtout, je vais avoir la FEP des Skyweavers qui vont pouvoir arriver. Voilà. Alors, fin de ma phase de mouvement. Donc J'ai décalé les deux Psycheurs histoire qu'ils aient des lignes de vue pour balancer des blessures en phase de Psy sur eux. J'ai décalé les Reapers juste à côté histoire qu'ils aient beaucoup de cibles potentielles. Euh, sur le côté gauche, j'ai fait sortir les Avengers de la ruine histoire qu'ils aient les... Ces, ces unités, ces pristes, euh, en ligne de vue histoire de pouvoir tirer dessus J'ai fait avancer les troupes histoire d'aller les avoiner au corps à corps Et j'ai les Skyweavers qui ont fait juste là-bas Et on enchaîne sur ma phase de psy Alors début de ma phase de psy, j'ai mon Shadow juste là qui va lancer un smite sur euh, les priests juste ici C'est pas très beau mais ça passe Donc des 3 BM, 2 BM Fil no pain » à 5+, plus. Voilà. 3... Propre. Deuxième sort, il va lancer euh... « dans, dans la toile » histoire de donner un « fil no pain » à 6 à l'unité de troupes juste à côté, donc c'est sur du 7. Ça passe, ils auront un « no Alors celui-là, attends, je vais l'abjurer celui-là. Abjurer. C'est celui beau. Ensuite, euh, j'ai ce prophète-là qui va lancer « Exécuteur » sur eux, donc c'est sur du 7. Rune du farcière, je peux relancer 1 ou 2D, donc je relance le 3. Donc c'est sur 17. Jolie. lis. D3BM, s'il y a un mort, je refais D3 derrière. 3BM. Ah punaise hein. qui avait déjà perdu Ouais, le... ça me finit celui-là. Ouais. Une BM derrière. Ok, donc lui à qui il en restera, il reste 2 PV. Enfin, tu m'as enlevé. Voilà, je vais mettre un, un point de vie ici. Deuxième sort, il va lancer un smite. Tu veux Deuxième smite, donc c'est sur du 6. Il reste combien de PV Il est full. Donc ça fait 3 BM et moi derrière j'en prends. Donc là du coup tu retues ici un gars. Tu t'en as fait combien de il a fait, il a fait 3. Donc il en, il en tue. Ah un. oui c'est un péril là ouais. Et je et... prends une BM par contre j'ai un Finopane de plus sur les BM. Ouais. Et c'est un 1. Donc je prends ouais. une BM dessus. Euh, dernier Psyker qui va, lancer un so qui va lancer des sorts. Donc j'ai celui-ci qui va lancer un Smite toujours sur les Breachers. C'est un Smite à 7. Ça passe. Euh, mmh. Je vais relancer le 2, on tenter un 6 Oui. Euh, et du coup. Ça fait deux. Ça fait ok. Deux. Il me les grignote, il me les grignote. Et du coup, mon dernier sort, je vais lancer guide sur les dark Reaper. Euh, J'utilise mon trait de seigneur de guerre qui me permet de relancer euh, un jet pour euh, lancer un sort. Oh, Ouh, pas. pas de full reroll sur les touches. Hein. Alors, début de ma phase de tir, donc je vais prendre les skyweaver pour tirer sur les castellans, juste ici. Et du coup, j'ai 6 des 6 tirs. Oh, c'est très moche. Un point de com' pour. C'est beaucoup mieux. Ouais. Donc, j'ai 23 tirs qui blessent sur du 3. Force. Et du coup, c'est force 4. Ça blesse sur du 5, sur 4, 5, ça fait une BM sur le 6. Ah, ça, ça, ça fait des BM sur du 4, même si ça ne touche que sur oui. du 5. Ouais. Oh, c'est en plus des blessures. Oh c'est pas très bon. D3, D3, BM, BM. Alors j'ai 3 sauvegardes à P-1, donc c'est du 5 plus un vu. Je prends mon invulnérable pour te faire des BM. Je t'en fais une et je perds 2 PV. Ah non c'est. Ouais. ouais. Donc je perds 2 PV. Plus 3 BM. Parce que c'était des 4 et des donc, 5. Donc je perds non. 2 plus Donc je, je, toi, je suis à 5 Toi tu fait 2 des 3 plus 3 Donc ouais. je suis à 5 Et du coup les 2 des 3 Bon oh, c'est joli Oh la vache Alors du coup Tu dû les envoyer séparément Mais c'est pareil, pareil fait 3 3. Parce que le 3 Ça finit le premier ouais, Et je il, prends 3 sur il le il deuxième explose, Et surtout le premier explose Est-ce qu'il explose Oh la vache, oh, la vache. Euh... Zut ça, Si tu si tu fais ton 3, si tu fais ton si tu fais Fuck. ton, si ton D3, si tu fais 3, tu tuer en robot, tu tuer un robot. Je sens tellement que tu vas le faire. Attention, et tu peux pas la reroll. Ça ça n'existe plus, c'est fini. C'est fini. Et c'est ah. magnifique. Oh la vache. Et prochain... du, du coup, est-ce le prochain vu qu'il meurt, est-ce qu'il explose Est-ce qu'il est qu explose encore Est-ce est qu'il explose encore Est-ce qu'il explose encore prend. Attends, attends, ça veut dire quoi Là, il y a du monde qui prend. Alors, ce qui s'est passé le premier Castellan, il a explosé. En explosant, il fait des 3 BM sur les Breachers. Donc je vais enlever euh, ce Breacher. Le deuxième Nono, il a explosé. On a déjà fait les BM sur le Nono. J'en ai enlevé un sur As. Euh, j'en ai enlevé 3. Et j'en refais sur les Breachers. Et je repère un Breacher. Un festival de 6. C'est magnifique. <rire> Alors, suite à la magnifique action de mes Skyweavers juste là, euh, qui ont quand même pas mal lavé euh, tout son dispositif, je vais avec euh, les Avengers qui y a juste ici tirer sur les priests, euh, avec les troupes aussi au pistolet Shuriken. Euh, les Dark Reapers, ils vont tirer sur les deux unités de Breacher, histoire d'essayer de faire euh, un peu le ménage là-dedans. Et ça sera pas mal déjà pour la phase de tir. Alors, euh, fin de phase de tir, donc... Vraiment au global, donc les Skyweaver ont nettoyé tout ça Les Avengers et tous les Arlequins ont tiré là-dedans J'ai fait 3 euh, morts, ou 2 morts pardon 2 morts euh, Les Reapers ont split les tirs sur les deux unités de Breacher J'ai fini celle-ci, euh, j'ai fait un mort dans celle-ci Et j'ai utilisé un point de commandement pardon, pour Fire and Fade Et je vais enchaîner sur ma phase de charge Et on le fait immédiatement Donc euh, les troupes juste ici, ça devrait aller Voilà les Skyweavers vont charger les Breachers C'est une charge à 9 yes. Et je vais claquer un point de co Histoire Pour de lancer relancer le G. Ah pas grand chose Ouh, je suis chaud euh, Donc les troupes ont chargé les priests Ils ont une règle qui leur permet de passer à travers les unités Même en phase de charge Du coup, je suis allé directement sur l'objectif Avant de les taper Dis-moi que tu restes à 3 pouces du perso s'il te plaît Et euh, je reste à 3 pouces du personnage qui est à ma gauche. Juste ici. Ok. Je me rends pas compte, ça tape fort ou pas au okay. ouais, cac Tu vas vite le savoir. Ça, ça, ça tue, mais. Euh... Est-ce que je peux m'expliquer un peu ce que ça fait Par contre, je ne voilà. connais pas. Ça touche sur du. Euh, ça touche sur du 3. Et c'est force 5, PA-2, dégâts 1. En vérité, c'est la force 5 qui est bien. Tu ouais. à... vas blesser à. Ça va blesser à 3. Et puis voilà. Je blesse à 3. Il va sauvegarder invulnérable vulnérable à 3. Allez Allez donc j'en rate, j'en rate beaucoup trop. C'est pas bon, c'est pas bon. Et là, maintenant, c'est des Finopane. Allez, Finopane à 5. Et c'est nul, j'en perds quand même 5. Il en avait tué 2 au corps à corps, ce qui fait qu'il t'en reste 3. On y va, donc c'est sur du 3+, relance derrière, parce que je suis toujours sous le quantique qui me permet de relancer les 1. C'est la riposte, là. Donc là, j'en passe 4 et... J'en passe même 5. Là, le 2 est raté. On est sur de la force de 5, on, 3. on est sur du 3+. Et là... Hop, j'en ai réussi 4. Donc 4 sauvegardes à moins 2. Il a déjà vu à 4. Et j'ai fait un 6, donc j'ai D3 blessures mortelles à la place. Donc là, celui-là, 4 en plus. Euh... Attends, c'est à la place. Au lieu. Donc le 2 était raté. Donc ça, c'est les D3 BM. T'as 3 BM. 3 BM et 3 envie à 4. à 4. Donc j'ai quand même 4 morts. Bon. Donc fin de la phase de corps à corps, il a quand même réussi à me laver 4 sur 5 troupes. Donc euh, j'ai un test de morale à effectuer, j'ai un moral de 8 Et c'est pas et, terrible Et ben tu perds le dernier Je rate le test de morale, je perds une unité, je suis supposé faire un test d'attrition sur ce qui reste Mais il reste plus rien Et ben je m'en sors très bien hein. Alors moi aussi j'ai un test de commandement, moi j'en ai perdu 7 Ils ont un commandement de 8 donc il n'y a que le 1 qui peut me sauver alors du coup, eh ben, j'ai raté le test de commandement, donc là je vais faire le test d'attrition comme je suis à en dessous de ma demi-force, je vais envoyer un dé pour chaque figurine sur des 1 et des 2, j'ai encore une perte. Et j'en perds un, mais je m'en fiche, il m'en reste un. Alors fin de mon T2, euh, j'ai perdu du coup le dernier, le dernier harlequin qui était juste ici. Euh, je marque deux points parce que je suis dans les trois quarts de table, euh, j'ai pas fait plus de morts que, que mon adversaire, donc je marque pas pour l'attrition. Et je marque pas non plus pour le troisième objectif qui est de faire une action psy à côté d'un de ses personnages. Euh, moi par contre j'ai réussi l'attrition, j'ai tué plus d'unités que lui, donc je passe donc à 15 points et Mada 2. Fin de ma phase de commandement du T3. Alors, je récupère 15 points parce que dans les objectifs principaux, je tiens un objet, j'en tiens même deux, j'en tiens même plus que l'adversaire, donc ça me fait 15 points en plus. Et encore 2 points parce que dans mes objectifs secondaires, je tiens cet objectif-là. Pour un total de 32 à 2. Fin de ma phase de mouvement, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé mettre mes breachers sur tes objectifs pour obliger les reapers à tirer dessus, donc ils vont mourir mais ils vont occuper les reapers. J'ai avancé un peu le Dunrider pour essayer d'aller prendre cet objectif là et continuer d'obliger les Reapers à avoir une cible pour qu'ils m'empêchent de scorer. J'ai laissé le figurine ici bien au chaud pour que les Reapers ne le voient plus. J'ai avancé les Breachers pour prendre cet objectif. Et j'ai mis tous ces personnages ici, le Castellan, les deux O'Negger et mon personnage pour faire des BM à portée de tir. Des Skyweaver. Si on va lancer ces trois sorts, châtiment, on commence ici, donc suis sur du 5. Ça passe. Est-ce que tu veux essayer de me le dispel euh... Non. Ok. On y va pour D3 blessures mortelles. Eh bien, je commence par une. C'est pas terrible. Tant pis. Je prends. Ensuite, je vais lancer mon deuxième châtiment. Il s'appelle Castigation. Donc, D'abord, ça passe sur une charge de voir de 6. Ça passe. Est-ce que cible unité à 18 pouces euh, Sur 3D6, si je fais plus que ton commandement, tu auras D3 blessures mortelles. Est-ce que tu veux me le dispel euh Oui, il a fait 6, avec monsieur juste là oui. Joli Fin de ma phase de psy, j'ai simplement enlevé une blessure mortelle sur le Skyweaver Et j'ai raté mon deuxième châtiment Alors je claque, toujours pareil, pour colère de mars pour avoir des blessures mortelles avec mon dernier nono Deux points de commandement pour avoir des blessures mortelles sur du 6 pour blesser On y va, et ben je cible toujours les Skyweaver avec les nono. Alors mon dernier Nono, euh, il a fait le café, il a réussi à enlever quand même trois Skyweaver Et maintenant on va mettre le paquet pour enlever les trois restantes Alors j'ai fini ma phase de tir, il reste une petite moto ici qui va faire un test de, de, de commandement d'attrition euh, Et puis j'arrête là, donc euh, voilà, fin de ma phase de tir et je fais pas de phase de cac Le test de morale pour les motos C'est joli alors début de tour 3 Donc je récupère un CP Donc je suis à 3 euh, Globalement je vais essayer de sauver les meubles De faire quelques kills par-ci par-là Je n'ai pas trop espoir de remonter à 2 à 32 Mais on va pas abandonner comme ça Et on va faire quand même un bon tour Et puis voir ce que ça peut donner Alors du coup fin de la phase de mouvement euh, De ce côté là j'ai sorti tout le monde Histoire de tirer sur ce que je peux Histoire de faire des morts Et histoire de faire des morts La dernière Skyweaver Je l'ai avancée on va voir ce qu'elle ce qu fait sur le dernier robot et ensuite elle chargera les Breachers De ce côté là, j'ai encore ressorti les Reapers, ils vont tirer sur ce qui restera Essayer de nettoyer potentiellement les Breachers là si, Selon ce que je vais mettre au psy et en BM sur eux, on va essayer de tirer sur le transport Et du coup le, perso, le prophète pardon, à moto, je l'ai placé sur l'objectif alors, phase de psy, donc, euh, ce Prophète-là va lancer un smite sur les Breachers. <rire> ça passe. Smite et... à des 6. 2, c'est très moche. Donc, lui, euh, tu m'as enlevé deux, un seul PC. Je prends, prends, il m'en reste deux. Moi, je prends 3 et j'ai un Finopena 2 dessus. Et je prends quand même 2. cest qu'il en avait déjà perdu. Non, pas celui-là. Ah, c'était l'autre. Bon, de... euh, okay. Si, il avait perdu une, oui. pardon. Bien vu. Donc... Ça peut plus, il commence à se euh, des même. Il va lancer Exécuteur, donc des 3 BM, si je fais un mort j'ai des 3 derrière Ça passe 3 BM C'est bon, il est mort 2 BM Donc lui, il ne reste plus qu'un, je mets ce qu'il reste, il reste un PV. Euh, celui-ci, je pense qu'il est un peu trop loin Il est un petit peu trop loin, celui-ci va lancer euh, Guide sur les Reapers ah, ça je... Rune du Farcire, je peux relancer ouais. un D. Ça, ça, passe. Ça, ça passe, Donc j'aurai full reroll sur les touches des Reapers. Et, euh, et j'ai le chat dossier juste là-bas qui va euh, lancer un smite sur le sur le prêtre. Je pense ouais. Ça passe. Ah non non, non celui-là je vais le dispel. Je prends le dispel 2 en plus, donc c'est parti Ça passe, ton faut, bah, bah, oui, ah, faut que tu fasses sur les 3 du coup. Ouais. T'as deux BM dessus. et ben 2 Vill de peine à 5. Ah, non il voulait pas. Il voulait pas. Et deuxième sort, je vais lancer euh, le sort qui me donne un fil no pain sur du 6. Et ça passe pas, c'est un sort qui se lance sur du 7. Alors début de phase de tir, euh, j'ai mes Reapers, donc j'en ai, ai 3 plus les Arc qui vont tirer sur ces breachers-là. Euh, les 4 autres vont tirer sur le transport. Et euh, sur un malentendu, on va peut-être essayer de faire des morts avec les Avengers. Donc la Weaver, elle va viser le dernier casse alors fin de ma phase de tir, donc les Reapers euh, ont lavé les Breachers juste ici Ils ont one shot le transport juste là C'était oh, Très joli euh, La dernière moto a laissé un robot à un seul point de vie Et du coup je vais enchaîner avec une phase de charge euh, Mes Skyweaver qui vont charger euh, les deux Breachers qu'il y a Donc charge à 5 oh. On va récupérer là donc euh, charge réussie sur mon sur ma dernière moto, sur les breachers. Donc j'ai 4 attaques, force 5. Ça touche, il n'y en a que 3, et ça blesse sur du 4. Sur du 4, on du 5. Deux blessures, et moins 2 pardon. C'est joli ça, donc et pas 5. C'est hein. pas 5. Je rate les deux hein. Et un un moins 2 dégâts 2. Deux. Dégâts 2 Donc ouais. un qui saute, un qui perd 2 pérenne. Donc un qui saute et lui il ne reste plus que 1. Ok. Donc je vais riposter avec le dernier breacher et ses trois coups d'électrogriffe. On est sur du 4, chouette on passe 2. On est sur du force de 5 plus 1, 6 sur du 5. Sur du 3. Plus. Sur du 3. Une PA moins 1, un, un dégât. Ah, 4. 4. Non, faire. Ah, okay. On fiche, je garde l'objet. Moi bah, je te le conteste, mais oui. T'es pas troupe et moi si. Oh, Alors fin de, du tour 3, euh, je vais marquer 3 points parce que je suis dans les 4 points de, dans les quatre cartes de table pardon. Je vais marquer 4 points d'attrition parce que pour la première fois de la partie, j'ai plus de capé qu'on adversaire. Euh, on est à, on est du coup à 32 à 9. Alors, fin de ma phase de commandement, tour 4. Je récupère un point de com, donc maintenant j'en ai deux. Euh, je suis encore bien dans le contrôle map, donc je refais 15 points supplémentaires. Je tiens un objet, j'en tiens même deux et j'en tiens plus que l'adversaire. Et je tiens encore deux points parce que je, je ne conteste pas, vu que je suis troupe, je suis super OP. Donc c'est moi qui tiens cet objectif. Par contre, j'ai pas attrition vu qu'il a tué plus de figurines que moi. J'étais donc à 32 plus 15, je dois passer à 49. Alors, moi les maths... 30, 49 et Mada reste à 9 voilà on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement fin de ma phase de mouvement euh, j'ai pas fait grand chose, j'ai avancé un peu les deux Euh j'ai par contre avancé Koteas parce que j'ai envie qu'il donne des coups de marteau Nemesis dans le dernier Skyweaver hein, qu'il en fasse de la purée, que le monde sache que ce mec est bien burné j'ai désengagé le Breacher ici pour se poser sur l'objet et puis l'objet à tirer dessus et puis c'est tout phase de tir, non phase de psy eh ben, on va mettre un peu de, de, de, de châtiment là-dedans, parce que... je mange pas de pain. Je mange pas de pain. Le premier châtiment, il passe. Est-ce que tu l'abjures Oui. Le vilain pas beau. Eh bien, je, je fais je fais cette fois-ci euh, le deuxième châtiment sur du 6. Et celui-là, il passe pas. C'est moche. Alors, je vais faire mon troisième avec BM, c'est castigation. Il passe sur du 6. Ça passe. Est-ce que tu me l'abjures tu... Je peux pas. Alors, lui, je dois faire 3D6. Je dois faire plus que le commandement de... C'est bon, et il donc on y va, trois. il prend des trois Spouic euh, Terminé, on n'en parle, parle plus C'est propre Alors l'Onegger va essayer de se Faire le perso à moto Le Nono va claquer Ses deux derniers points de commandement pour faire colère de Mars Et puis essayer de, de, de pulvériser Les petits qui restent là C'est de l'overkill mais ça fait toujours plaisir Et cet Onegger va essayer de cibler Les persos une fois que j'aurai rasé les Avengers Voilà Fin de ma phase de tir, les, les craftwords, les, les mecs en collant sont en PLS. J'ai fini les Avengers, j'ai atomisé le petit perso. Et il y avait un deuxième petit perso que, que j'ai défoncé salement. Je, il reste plus que les Reapers planqués là, derrière le, le bloquant. Et sinon voilà, je, je, je suis content de ma phase de tir. Donc pour l'instant je ne fais pas de points, je passe la main à Mada et on verra la fin de son round, aussi, de son tour, euh, ce que j'ai coscoré. Alors, euh, tour 4, donc je regagne un CP, donc suis, je suis à 2. Euh, globalement, au niveau des déplacements, j'ai pas grand chose. J'ai sorti les Reapers histoire qu'ils tirent et histoire de peut-être deny l'attrition. faut que je fasse 3, 3 KP ou plus. Euh, j'ai posé le, le Shadow Seer, pardon sur l'objectif. Le but, c'est de balancer des Smites et essayer de tuer les deux personnages qui là. Enfin, le Breacher et le personnage qui est là. Et on se retrouve à la fin de mon tour. Alors, euh, sur mon T4, donc j'ai sorti les Reapers. Euh, j'ai tiré euh, sur le, le nagre. Euh, sur le nagre pardon. Et ensuite j'ai Fire and Fade Histoire d'aller sur l'objectif Le Shadow sir qui est juste là A tué au psy euh, le Breacher Et le personnage Malheureusement de toute façon je ne vais pas marquer ces points là Je marque pas non plus sur, Parce que je n'ai pas de pas, Pardon je n'ai pas trois quarts de table euh, Pete a 40 points d'avance Je vais lui concéder la partie Et on va se retrouver pour un débrief d'après game Ok, on se retrouve pour le débriefing de ce rapport de bataille, Cult Mechanicus versus Craft World Soup. Euh, Je me tourne vers toi, Tildus. Victoire 49 à 9. Euh, ton ressenti de, de game, tu m'as dit c'était ta première partie V9. Alors, première partie V9, j'avais j'avais juste lu les règles, relu, relu et encore relu. Et tu avais regardé les vidéos Creative Wargame. Et j'avais regardé quelques vidéos Creative Wargame, c'est vrai, hein, plusieurs fois même, tous les soirs en fait. Hein. Et c'est vrai que ça te surprend une fois qu'on est sur la table, parce que tout, toutes les nouvelles mécaniques de jeu sont vraiment surprenantes. Il euh, y a pas mal de petites choses qui m'ont surpris pendant la bataille, mais c'est vrai que de toute façon, euh, je me suis vite mis en mode Control Map. Notamment au niveau de mes objectifs que je devais en remplir. Et j'avais vraiment une armée qui était conçue pour le control map. J'ai vraiment des gros plots tanking euh, qui sont capables de se mettre sur des objets et de les tenir. Tout en ayant une létalité. Tout en ayant une énorme létalité. Ouais. Donc vraiment, euh, j'aime beaucoup mon admec parce que c'est du costaud. Surtout et... avec le Psychic weekend ouais. ça a rajouté en plus quelque chose à une armée qui était déjà, je trouve, très forte. Mada. Euh... Un peu compliqué comme partie, j'ai envie de dire. Euh, concrètement, avec les chips à grandes oreilles que j'ai, euh, je peux pas survivre à autant de létalité, autant de tirs, à colère de Mars tous les tours. Euh, la létalité du tour 1, elle m'a fait très très mal. Euh, j'ai pas pu vraiment sortir de ma zone concrètement de la partie. J'ai plus sauvé les mobs qu'autre chose. Mais j'ai passé une très bonne partie, une très bonne soirée. C'était cool. Il sympa à jouer, putain. Hein, moi, j'ai fait quelques parties avec Pete et à chaque fois, c'était du kiff. En tout bon, cas, merci à vous deux. Euh, moi, concernant la partie, clairement, on a vu que tu as pris l'avantage via le fait que tu as, as des unités qui peuvent se permettre en fait de se poser sur les décors. Ouais, et, les et, seniors, oui. et ces unités-là, ce qui est intéressant, c'est que tu as, as une première ligne qui est là pour tanker et du coup, qui va... Encaisser les tirs de l'adversaire pendant que ta ligne, ta vraie ligne défensive elle de avoine, saturation, ouais. elle, elle avoine vraiment. Euh, choix judicieux, moi j'ai trouvé aussi de ton côté pour les, les secondaires, attrition en vérité pour l'instant je pense que c'est le meilleur secondaire de ce qu'on nous propose sur le Livre des Règles. Ouais, L'écart euh, de table et, et, et pour le coup l'objectif secondaire de ce scénario-là je le trouve aussi très bon ouais. parce que tu as le potentiel de mettre 7 points par tour, tu l'as pas fait mais tu as fait des tours où tu mettais 4 points de secondaire ouais, ouais, ouais. donc euh, du coup tu scores tu scores assez bien et tu scores assez vite et c'est là où justement… Euh, Mada, toi, tu en difficulté sur cette partie. Le fait que euh, tu n'as pas la possibilité eh bah, de gérer tes ressources, soit en faisant de la destruction, soit en faisant de la résistance sur les objectifs, bah, ça, ça lui permet à lui de scorer, scorer, engranger des points. Et en fait, on se retrouve qu'arrivé au tour 4, il a 40 points d'avance. s'est totalement envolé, il a pas de... Ouais, mais c'est 40 de points de contrôle map, C'est ouais. même pas vraiment en létalité, parce non. que l'attrition, je crois qu'on a deux... Mis, il a mis deux, deux fois, je crois. On a mis deux fois, il l'a mis deux fois. Il a mis 8 euh... points de kill, quoi, en gros. Oui, c'est ça. ça. 8 points de kill et le reste. Oui, j'ai une contourner. grosse létalité. Lui aussi, il m'a fait mal parce qu'il y a quand même mes Sky Weaver qui sont arrivés contour rasés. Létalité de en bonhomme, psy... quand même. Deux mecs béonnés, <rire> quoi. Il avait du psychiatre qui m'a envoyé des BM à foison. Non, en termes de létalité, on se on, on valait. En termes de contrôle map, j'étais au-dessus. Au-dessus. Bon, en tout cas les gars, merci beaucoup d'être venus. Bah, on place un mot pour ton association, Pete. Alors, très important, comme vous pouvez le voir, on ah. fait partie de la même association qui s'appelle la communauté des Orchidoclastes. On est déjà une quinzaine de membres. Euh, du côté, donc, Evelyne Sud, du côté de Rambouillet, les Essar, Moropa. Si vous voulez nous rejoindre, <rire> euh, vous allez sur notre Facebook, les Orchidoclastes, la communauté des Orchidoclastes. Euh, on a aussi une adresse mail, orchidoclast.com. Euh, on commence Mais à organiser si... des tournois. Mais enfin si bref on viennent... est... Chez les orchidoclastes, ils auront peut-être la chance de jouer contre Pete. Exactement. Contre, le contre mon adversaire. Mec hein. Adletus mechanicus, oh ça s'appelle Et et ça, c'est pas rien. Ça. Voilà. voilà, bon en tout cas les gars, merci à vous d'être venus c'était vraiment merci cool, euh, euh, moi j'ai passé euh, la partie était agréable à suivre euh, très bonne ambiance autour de la table, donc ça c'est un vrai plaisir, j'en remplace une aussi pour nos deux partenaires qui en plus étaient autour de la table avec nos tournages, c'est euh, game et MyScenary qui ont sponsorisé la vidéo vous avez euh, tous les liens les gars dans la description, pour les rejoindre sur Facebook, sur Instagram, c'est pareil dans la description vous avez le Facebook, l'Instagram le Discord, le Tipeee, la Total, euh, vous savez quoi faire je rappelle que le Discord il est accessible à le monde, vous avez une partie publique sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce support qui est très intéressant. Il y a pas mal d'échanges qui se font. Il y a des partages de listes, il y a de la discussion de fond sur le jeu, donc ça c'est vraiment cool. En tout état de cause, si la vidéo vous a plu, paye ton pouce bleu! Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt sur Creative Wargame. Ciao les seigneurs de guerre!